Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mois de juillet. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, j'espère que vous avez beau temps. Et pour les autres, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. En ce qui me concerne, il fait super chaud, il fait 30 degrés. Donc si vous entendez un petit bruit derrière, n'en veuillez pas, mais c'est le ventilo, sinon c'est pas gérable. Donc la dernière fois je const... que j'avais posté une vidéo sur Medieval euh, Dynasty, on en était à l'épisode 18, et j'avais quitté en disant on fera le poulailler, mais non, j'ai changé d'avis, on ne fera pas le poulailler, on va faire la porcherie. Euh, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait en live la dernière fois Comme vous le voyez, si vous regardez l'épisode 18, il y a des maisons que j'ai cassées et d'autres que j'ai agrandies. Alors j'ai agrandi principalement les maisons où il y avait des bébés. Si je regarde mon, ma gestion, ici, excusez-moi pour mon chat qui parle comme d'habitude. Donc, j'ai agrandi ma maison euh, à moi, puisqu'il y a un bébé. J'ai agrandi ici la, une autre maison où il y avait un bébé. Et j'ai agrandi l'autre maison où il y avait un bébé. Donc, j'ai agrandi trois maisons et je les ai donc isolées avec du calcaire l'on a dans le dans l'abri d'excavation qui est dans votre village donc quand on rentre dedans effectivement pour ceux qui connaîtraient pas voilà c'est plus grand que les autres maisons vous avez le grand lit un autre lila et un autre lila le chaudron le coffre etc et donc le calcaire vous l'avez dans l'abri d'excavation qui est je fais au plus vite qui est ici voilà ici donc vous choisissez ce que vous voulez qu'il ramasse donc euh, la l'argile la pierre j'ai d'ailleurs regardé si je peux pas lui configurer de me de me chercher du calcaire hein, quoique j'en ai pas mal dans, la, dans le stockage donc ici vous allez me dire oh mais t'as du bazar partout oui parce que en fait quand je change une maison alors oui petite précision quand même euh, je l'avais dit en tout début du let's play, quand vous faites votre première maison, c'est-à-dire la toute première comme ceci, au tout début du jeu, je vous ai toujours dit depuis le début pour ceux qui suivent le let's play de commencer par une maison en pierre tout le temps, ne faites pas les maisons en bois, franchement ne le faites pas. Les maisons en bois ça va vous demander de l'argile pour les isoler, les petits tas que vous avez un petit peu partout là au sol et franchement. C'est la misère. Donc, euh, il vaut mieux que vous fassiez une maison en pierre dès le départ. Alors oui, ça prend un petit peu de, plus de temps et de ressources. Mais vos villageois seront plus heureux. Et au niveau de euh, l'isolation, le bois, vous allez devoir l'isoler avec de l'argile. Par contre, les maisons en pierre, vous les isolez avec du calcaire. Ça donne ceci. Mais une fois que c'est comme ça, vous n'aurez pas besoin de level up. À part quand vous aurez débloqué les maisons en niveau 3. Là, c'est une niveau 2 avec, ici ça c'est mon épouse, beaucoup plus de place, d'accord, ça c'est niveau 2, ça c'est niveau 1, les toutes premières, hein voilà, ah ben j'ai un bébé là, d'accord, euh, et euh, donc c'est pas la peine, Et après vous avez bien évidemment le niveau 3, alors au niveau de des maisons, de la technologie, où en suis-je, alors euh, les maisons, vous voyez, dernier niveau, il faut avoir 7500 points. On en a 1833. Donc, avant de passer en maison 3, il vaut mieux privilégier les maisons 2 et les privilégier au niveau de euh, vos personnages qui ont des bébés. D'accord Donc, euh, là, au niveau euh, des maisons, vous avez la maison ordinaire que vous débloquez dès le départ et après, vous avez la maison de niveau 2. Voilà. Et après, la maison de niveau 3. Alors, on va regarder, donc, euh, je vous disais, je, la dernière fois, on avait vu pour faire, je pensais faire les poules. Et non, je vais faire euh, les, euh, la porcherie. Pourquoi Parce que vu qu'ils ont corsé ext extrêmement le jeu, euh, c'est plus la galère maintenant pour avoir euh, de l'engrais que ce ne l'était au tout début. Vous êtes bien d'accord avec moi D'autant plus que maintenant, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus d'ajout. Ce ne sera que des correctifs de bugs. Euh, vous avez maintenant le mariage qui a été mis, le commerce est là, etc. etc. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me poser des questions dans le chat, hein, au niveau du commerce, euh, comment ça se passe, où faut mettre des établis de marchands, etc. etc. Donc tout ça, je vous l'ai expliqué dans la vidéo euh, qu'il y avait euh, au niveau de la dernière mage qui, qui a été faite, qui a instauré tout ça. Je suis allé euh, regarder euh, ce que c'est que la cinématique du mariage, Honnêtement, c'est un petit peu comme le départ du jeu, vous savez, quand ça vous explique, et vous demandez à votre épouse, euh, voilà, enfin, c'est quand vous discutez, puis après il y a une cinématique euh, d'image succincte, fixe, euh, qui fait le mariage, comme quoi le village fait la fête. Voilà, rien d'extraordinaire. J'étais un petit peu déçu de ce côté-là, vu que Lumberjack et vu que Farmer euh, Dynasty et Lumberjack Dynasty. Il y a une cérémonie visuelle de mariage où vous voyez les deux personnages avancer vers l'hôtel, etc., etc. Je trouvais ça plus réaliste, plus RP, on dira. Mais là, ils ont fait des comme au début du jeu, vous savez, ces, ces images qui défilent et qui sont fixes. Donc ça, j'étais un petit peu déçu, mais bon, ça ne fait pas le gameplay du jeu. Donc là, on va se pencher sur la porcherie. Alors, ce que je voudrais voir, c'est parce que j'avais bien pourtant mis trois maisons. Alors, on va vérifier. Ça, c'est la mienne. Alors, c'est mon épouse, il y a des nouveaux dialogues, d'accord, euh, avec euh, maintenant la dernière mage euh, qu'il y avait eu. Donc, on peut lui demander comment se porte notre petit royaume. Et là, elle va vous dire ce que vous avez à faire, qu'est-ce qui ne va pas dans le village. Et ça, c'est super sympa parce qu'on a plus à chercher. Donc, elle me répond, nous devons réparer certains bâtiments. Ok, donc j'ai des bâtiments à réparer. Ensuite, on peut être romantique avec elle en hein, lui offrant un petit cadeau. Bon, là, je n'ai rien pour elle, donc je laisse tomber. Vous pouvez aussi euh, lui demander euh, maintenant, où puis-je trouver Alors, je veux des cochons. Donc, si c'était de vendeur, j'irais ici. Je veux des cochons. Donc, on a le choix maintenant de lui demander. Donc, où c'est que je peux trouver des cochons, chérie à Rolnica. D'accord, il va falloir que j'aille péter à Rolnica. Et si je veux des vendeurs, ben par exemple, je ne sais pas, euh, élevage d'animaux. Alors, troupeau, porcherie, éleveur d'animaux, euh, hop, Ronica. Voilà. Si je veux, par exemple, euh, en extraction, où c'est que je peux trouver un bûcheron voilà. Elle ne me répond pas, hein? elle m'a pas répondu. Euh, extraction, bûcheron, Branica et Lesnica. Voilà. Donc, il y a des nouveaux dialogues qui peuvent vous aider, surtout celui-là. Comment se porte notre petit royaume Et à chaque fois, vous lui posez la question. Les paysans ont besoin de plus de matériaux d'artisanat. Donc, j'ai des trucs à réparer, etc. Donc, et là, on peut lui dire bon rétablissement. N'oubliez pas de lui parler, sinon on peut partir. Alors, on aurait des trucs à réparer. Tiens donc. Alors, on va équiper. Est-ce que j'ai le marteau Pas du tout. Alors, est-ce que je l'aurais rangé ou je l'ai peut-être filé Alors, j'ai remarqué une chose aussi c'est qu'ils consomment les outils à une vitesse. Mais c'est incroyable, quoi C'est incroyable ils prennent, ils prennent les outils, euh, vous pouvez mettre 3, 4, 4 objets, euh, que ce soit avancé ou pas avancé. Euh, franchement, ils les consomment, les maillets, les, les haches et tout, à une vitesse. C'est hallucinant Là, par contre, je trouve que c'est un petit peu abusé. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez Maintenant, ça ne changera plus. Donc, on veut voir ce qu'il y a à réparer. Alors, elle nous, elle nous a dit qu'on avait des trucs à réparer. Voyons voir. Alors, on peut le regarder comme ça en se baladant. Ou alors, on peut aussi le voir au niveau, ici, gestion, bâtiment. Alors, ici, au niveau taverne, donc ça, c'est simplement qu'il nous manque des employés donc ça ok ici du ta couture il manque des objets pour qu'il puisse travailler et le stockage donc euh, je pense que mon épouse n a, n a, a, a, a fumé le mur de la maison parce que je ne vois pas du tout de, de bâtiment endommagé euh, stockage ressources 1 ah oui d'accord Ok. donc si elle n'a pas fumé euh, le mur je suis ravie parce que je me serais inquiétée euh, ici là c'est le stockage, vous savez, qu'on a à côté de la euh, mine. Donc, je ne vais pas trop m'en soucier. Je m'en fiche un petit peu. Donc, j'ai aussi agrandi au niveau des champs. Voilà, j'en ai fait un autre ici, euh, juste à côté, surtout pour le lin. Et ici, je n'ai mis que tout ce qui était pour nourrir la nourriture. Donc, le stockage, il hein, n'y a vraiment rien à faire. Hein. Non. Ok. Donc, on n'a pas à réparer du moins pas ici alors on va enlever euh, le marteau de là Hop. non je ne veux pas non plus la faux, mais bon c'est pas grave Hop. donc voilà ce que j'ai fait hors live donc arranger les maisons alors ce que je ne comprends pas c'est qu'ils ont fait un bébé pendant la nuit ou je ne sais pas mais ça c'était pas prévu au programme alors on va aller voir avant de se pencher sur le cochon donc ici, il leur manque quoi Alors, euh, toc, toc, toc, toc. La aussi, je peux les prendre les deux. On va aller les vendre. Ils ont tout ce qu'il faut là. Ils ont le marteau en cuivre, euh, lingot d'étain, lingot de fer, minerai de cuivre. Je pense pas qu'il leur manque euh, quelque chose à eux. Par contre, ici non plus. Vous c'est que ça me disait qu'il manquait quelque chose euh, Hop C'était au niveau de la couture et au niveau de la forge. Ok, couture et forge. Je revérifie. Gestion. Ici. Alors, couture et forge. Alors, qu'est-ce qui leur manquerait à la forge Rondin, ils en ont. Minerie de cuivre, ils en ont. Euh, du cuir, ils en ont. Alors, on va regarder par rapport à. à ce qu'on a débloqué. Technologie. Artisanat. Alors, au niveau de la forge. Il doit manquer des pierres, j'ai pas vu de pierres. c'est peut-être ça. Ça doit être les pierres, je pense qu'il n'a plus. Voilà, il lui manque des pierres, d'accord. Et au niveau de la couture, il lui manque du lin. Le problème étant euh, voilà que le lin.. Euh, je l'ai mis à pousser. Elle en a 4 ah, ouais. Il lui manque du lin. Paille, elle en a. Fourrure. Cuir. Il lui manque du cuir. Je lui rajoute du cuir. Paille, elle en a assez. Ok, donc on va aller chercher ça. Donc voyez le au niveau du menu, maintenant on s'en sort quand même beaucoup mieux. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Alors, on va faire le point un petit peu au niveau de l'engrais. Alors déjà, faucille là. Hop, je, la, je lui laisse. Engrais, on en a 33. On a énormément de graines. Ça, je pourrais les revendre à la limite. Euh, hop. Je regarde, non, on a la place. Hein. Donc c'est bon, elle a ce qu'il faut, elle, euh, ici. Parce qu'il va falloir vendre aussi, si on veut acheter des cochons. Alors ce que je vais faire par contre, je ne vais pas prendre des grands cochons, des gros cochons, bien gras, bien dodus. Ce que je vais prendre, c'est euh, des bébés. Parce que comme ça, au moins, ils vont grandir et on sera tranquille. Donc ici, euh, hop, je voudrais aller ici. Donc, euh, hop, la faucille, s'il y en a trois, on va la prendre euh, touc, touc, touc, touc, touc, touc, touc. les chapeaux on va prendre ça on va prendre on va les vendre hein, surtout hein, parce que là on a énormément de choses euh, à vendre Hop, on a 16 paniers et quand on va acheter les cochons ça nous arrangera alors je vérifie les plumes alors des pierres il lui faudrait quelques pierres. Euh, combien j'en suis 21 sur 40. Ben, on va prendre quelques pierres ici. On va en prendre, on va dire, euh, 17. Voilà. On va aller porter ça à notre forgeron. Alors, des petits bâtons pour ici. le petits bâtons qu'on a pris euh, tout à l'heure. Voilà. Alors. Hop. Euh alors faire un mélange manette euh, clavier, hein, comme je vous le dis à chaque fois le jeu n'aime pas du tout du tout alors il y a 31 bâton, il a de la paille ok, pourquoi il y a une torche ici je ne sais pas, donc je vais la prendre argile il en a bâton il en a, paille il en a donc il peut travailler on va mettre ici hop la pierre à notre ouvrier ici voilà ok donc ici on n'a rien là on est bon ensuite on va faire le tour quand même un petit peu là ici il n'y a rien à vendre hein. je ne pense pas elle elle ne peut plus bosser alors du cuir euh, tige de lin, c'est en train de pousser du cuir euh, bâton à lana paille à lana donc elle peut faire les chapeaux ok Alors, hop, on va aller voir au niveau du bûcheron, je lui avais mis euh, des, euh, comment ça s'appelle, des haches, et je crois que qu'il euh, les a déjà toutes bouffées, non, il a la hache en cuivre, bâton, ouais, j'ai arrêté de lui dire de, de faire des rondins, parce que j'en ai 3 tonnes, hop, ok, et au niveau du chasseur, il lui manque rien, sinon on aurait la petite notification alors, on a des quêtes, machin. On va d'abord aller vendre tout ce qu'on a à vendre. Je suis peut-être un peu lourd, non J'ai l'impression de ne pas avancer, non Pourtant, on vient sur 45. Voilà. Je, je, je, je courais au ralenti, n'est-ce pas Donc, on va aller chez Unighost, là-bas, vendre tout ça. On est à combien d'argent 3930 sur, euh, et combien on va avoir de taxes à payer sachant qu'il y a une petite 300 et quelques, c'est bon, ok, hop, on n'est pas trop mal, donc on va aller vendre tout ce qu'on a à vendre et après on va s'attaquer à mettre les cochons dans notre village, comme ça au moins au niveau engrais on sera tranquille, parce que c'est vrai qu'avec euh, les matchs qu'ils ont fait et quand, comme on joue au début, etc., c'est plus du tout pareil. Donc, on va aller jusqu'à chez Unigust. Alors, vous voyez, hein, euh, je ne sais pas si vous regardez, si vous faites attention aux détails des vidéos. Euh, pendant que j'étais en live, je crois qu'il y a une ou deux saisons qui sont passées, voire plus. Donc là, on est en automne, je crois. Et on va tomber en hiver après. Hein. Donc. Euh, si, vous re si vous regardez au niveau d'épisode 18, hein, c'était pas du tout la même saison. Donc ne vous inquiétez pas, c'est parce que je, en live, j'ai avancé un petit peu avec les autres. Donc je suis venue pour vendre. Hein. Donc. Euh, je voudrais. Oui, la vendeuse Rudolf Final a une quête. Hein. Autre nouveauté que j'ai vue, c'est que maintenant, Unigost ne vend plus. Il ne vend plus. Vous vous rappelez, lui vendait, euh, je crois que c'était du linge, je ne sais plus. Maintenant, il n'est plus vendeur. Unigost, euh, il est juste euh, le castellan, il ne vend plus. Donc, euh, lui, on vient juste lui payer les dettes maintenant, et, et, et les taxes et, plus et tout. Alors, elle, Rulfina. On peut demander aussi des potins. Les Nika, c'est là que quelqu'un a besoin de votre aide. Vous avez ça aussi un nouveau langage. Quand vous demandez à quelqu'un, maintenant, s'il a vu quelque chose d'intéressant, il vous indique où des gens auraient besoin de vous. Donc, ça peut être sympa. sympa. Donc, elle, pour l'instant, moi, ce que je voudrais, c'est vendre. Bon. La petite Olga a bien grandi, comme vous pouvez le voir. Alors, je cherche ma vendeuse, moi, Carolina. Non, c'est pas elle. Je ne sais plus... On va les vendre à la Tant pis on va les vendre à la taverne. Hop. Alors, il va me falloir aussi un PNJ pour s'occuper des cochons. Ça ne se fait pas tout seul. Donc, euh, alors, on va lui vendre cette fois-ci. Hop, on vend tout ça. On vend les chapeaux chapeaux et on vend les 16 paniers voilà alors elle qu'est ce qu'elle aurait de nouveau euh, je ne pense pas qu'elle ait grand chose de nouveau euh, gâteau fruit nanana nanana les pommes machin non les rayons de miel avec les avec les abeilles, le pavot ok ok, adieu donc on a vendu tout ça alors il y en a une qui aurait une quête ici je voudrais voir euh, elle est quoi ah, non. elle est nulle elle est pas bonne alors Elle. Alors j'espère que c'est pas une quête avec euh... ces derniers temps, nous, on été aperçu la nuit ta ta ta, et nos habitants deviennent anxieux. Ok, ça on peut le faire, il n'y a pas de problème. Donc, on va retourner chez nous. Je pose ma manette parce que ça devient ingérable. On va retourner chez nous. Alors j'aurais pas dû prendre la quête. Je suis bête. Parce que vu que j'arrive en fin de saison, je vais pas avoir le temps de la finir. Je vais aller chercher mes lances. Alors, je vais regarder une chose aussi. Alors j'ai 12, euh, 12 327 points de ré réputation. Je veux voir euh, si ça, ça a changé. Quand on rate une quête, si euh, ça affecte nos points de réputation ou pas, parce qu'il y a énormément de bêtises, faites attention, qui sont dites sur le net. On l'a vérifié ensemble lors du live et euh, beaucoup de gens disent n'importe quoi au niveau du jeu. Chacun donne son opinion, son avis. Or, il euh, y a des choses qui sont complètement fausses et qui induisent énormément de joueurs à l'erreur et euh, on en a parlé sur le live euh, beaucoup sont venus me demander moi j'ai dit que je faisais comme ça je ne dis pas que j'ai la science infuse Mais enfin moi je vois avec les devs je leur pose la question donc euh, en général les développeurs savent mieux que nous puisque c'est leur jeu donc euh, attention à ce qu'on vous raconte euh, ou ce que vous voyez parce que ce n'est pas automatiquement la vérité alors on va retourner chez nous on va aller chercher des lances et je ne sais plus où c'est elle m'a dit les cochons. Je crois c'est Rolnica. Mais je vais les redemander à ma chère étendre. Je vais peut-être atteindre le changement de saison pour commencer à faire ça. Alors, hop. Ici, j'en ai 10. Je vais tout prendre. F, -E F. Voilà. Ici. Donc, du cuir. On pourrait peut-être le prendre, le donner à notre douce étendre. Enfin, non. c'est pas notre douce étendre. Elle ne travaille pas. Les bols, on va les mettre dans la taverne. Hop. Vu que j'ai de la place sur moi. La bouteille de vin aussi. Euh... Hum, hum, hum. Ils m'ont refait des, des paniers en osier. Le temps d'y aller et de revenir, ils ont déjà tout fait. Alors, le marteau, je vais le garder sur moi. Alors... On va porter du cuir au niveau de la couture. Voilà, n'avait plus qu'un. F -E F voilà. On va poser à la taverne nos bols, etc. On a des oignons, on a des choux. Est-ce euh, qu'on ne pourrait pas faire quelque chose hein, On va voir. En attendant la.. Hop Si je vais chercher. Euh, alors, qu'est-ce qu'il me faudrait pour faire euh, du ragoût, des choses comme ça euh, Des carottes, je n'en ai pas. Chou. Euh, Chou avec de la viande. Combien j'ai de choux ici Histoire de tout utiliser j'en ai 6, alors je vais prendre tout ça, je vais prendre tout ça, euh, alors j'ai beaucoup d'oignons par contre, euh, je vais en prendre, euh, ben, prendre ceux-là qui sont à 10, je vais prendre ceux-là, voilà. je vais en prendre quelques-uns là, histoire de passer la saison, ben, j'achète de la viande, J'espère que le chasseur, ça va. Il chasse bien quand même. Alors, F, on va en prendre... Euh, bon, je pense que 26, ça va. Hop. Hop. Alors, au marmiton. Puis-je faire quelque chose Ici, je peux faire ouais, des, euh, des ragoûts. Est-ce que je peux faire autre chose au niveau des bouillies Non. On va faire des ragoûts. On peut en faire que trois. Hein. Ça va pas loin. Hein. Mais bon, c'est déjà ça. Ça monte plus le stockage de nourriture, de faire des ragoûts ou autres, des recettes, plutôt que de leur mettre de la viande cuite comme ça. Bien sûr, dès que vous le pouvez, quoi. vous faites des recettes plutôt que euh, leur mettre de la viande cuite hein, ou pas cuite. Hein. Dans le stockage de nourriture ok donc là on peut plus rien faire ici bouillie euh, alors ça me demanderait de la du seigle et de l'avoine alors je vais aller voir si j'ai ça au niveau des graines ça va me changer de saison au moment où je vais devoir y aller alors graines de seigle et d'avoine alors seigle et avoine ici qu'est ce qu'on a on a de l'avoine on en a que 3. donc il faut qu'on faudra qu'on achète des graines d'avoine hein, parce que sinon on va avoir des problèmes du seigle on en a 39 ici j'en ai 7 enfin, je vais peut-être prendre les 7 qui sont là euh, je vais en prendre un petit peu plus histoire de leur faire euh, une vingtaine voilà hop aller faire ça il faut vraiment que j'achète des graines d'avoine je l'avais vu je crois en plus euh, pendant le live ça faisait beaucoup à, à faire à retenir alors ici donc on peut leur faire de la bouillie on peut en faire pas mal donc on va le faire Mais j'ai cliqué que sur pour qu'ils en, en fassent une Bouilli, euh, bouilli, bouilli, bouilli. alors R, E, F voilà il va me faire 11 bouillis. ça va bien remplir le, le stockage on va vérifier avant et vous allez voir que ça remplit bien, quand vous faites des plats ça remplit plus le stockage de nourriture qu'en laissant de la viande telle quelle et vous allez voir que ça va grimper au niveau de la nourriture donc on va faire ces 11 petites bouillies Au niveau des retours que j'ai eu, euh, bon, vous êtes nombreux encore à, à poser des questions. Beaucoup sont encore débutants dans le jeu, beaucoup en, euh, viennent demander conseils ou sur la chaîne YouTube me, me posent des questions. Donc, je vais continuer encore le let's play euh, de Médiéval. Alors, je ne peux pas vous dire euh, à combien de vidéos euh, je vais aller, mais je vais essayer de, de, de continuer le, le let's play. Puisque j'avais vu avec vous la dernière fois, et euh, là ça m'a été demandé au, au niveau de Twitch de continuer le let's play parce que ça aide tout ce qui est nouveau euh, et qui ne connaissent pas le jeu. Donc j'en ai plus que trois, euh, donc je vais aller les reposer. Ici je vais poser mes oignons. Ah ben, je vais poser mes graines de sel ici. Tiens, F, E, F. Et la viande je vais la mettre là-bas. Je vais la remettre au niveau nourriture. Alors, si on regarde ici au niveau de la gestion, euh, on a 940, d'accord, de nourriture. 940,5. Je vais aller poser mes bouillis. Si j'ai le temps, avant que ça change de saison. Alors, on va poser les bouillies qu'on a fait les ragoûts. Et on va remettre nos 17 viandes. Voilà. Et moi, j'ai plus rien pour manger. J'ai oublié de garder moi pour manger. Donc, je vais peut-être me prendre une dizaine de viandes. Peut-être une vingtaine. Hop. Voilà. Une vingtaine, je vais me les faire cuire pour pouvoir manger. Et maintenant, si on regarde, au niveau euh, gestion, vous voyez, on est passé à 1270. Donc ça, ça monte beaucoup plus quand on fait de la nourriture avec les bols, etc. etc. Donc j'allais boire un petit coup avant, si le jeu m'en laisse le temps. Hop. Je vais me faire cuire la viande sur le grill. Et on se retrouve dès que les 20 vi viandes sont cuites donc j'ai bien fait cuire mes, euh, mes viandes voilà donc ce que je voudrais regarder et qui me m'embête mm, un petit peu si j'ai le temps c'est euh, au niveau des maisons euh, donc j'ai bien un bébé là deux bébés trois bébés quatre bébés ah d'accord alors et j'ai trois maisons alors, qui c'est qui est... Alors, ce que je voudrais voir, c'est qui. Conegunda, machin truc. Normalement, si on va visiter les maisons, c'est qui qui n'a pas la maison qui est augmentée C'est elle. Ici, elle a encore une petite maison. Hop. Donc, c'est... Euh, je crois que elle elle a un bébé. Pour avoir un... En plein jour, hein, quand on va faire le changement de saison, là, faire le point sur ça, parce qu'il va vite falloir leur faire la maison de façon à améliorer. Donc, ça, c'est la mienne. Ici, ok. Alors, vu que j'ai m'étais mis là, euh, le terrain est vachement plus accidenté, avec des cailloux, etc., qu'on peut pas enlever. C'est un petit peu embêtant. Euh, J'aurais dû peut-être me mettre un petit peu plus par là. Donc, on va voir si on va pas s'étendre plus par là jusqu'à la route là je pense que ça pourrait pas ne pas être mal parce que euh, là bas c'est vachement accidenté et euh, j'ai du mal à pouvoir poser les maisons pour être honnête donc celle là elle va être à détruire hein, d'où le fait que j'ai mis tout ça là et peut-être ici mettre euh, une grande maison parce que là bas c'est un petit peu compliqué dû à toutes ces pierres là qu'on ne peut pas éliminer et Ici, vous euh, voyez, il y a un caillou. Euh, ici, j'en ai un autre. Donc là, ça me bloque complètement cette partie-là. Voyez, là, je peux pas. Ça me dit ah mais non, tu peux pas. Il euh, y a des cailloux qui gênent. À récolter ça tant qu'on est. Donc euh, à voir si je vais pas plutôt développer euh, vers l'intérieur là-bas. J'ai des cailloux là qui traînent. 28 pierres. Hop, je vais être trop lourde. Je m'en doutais un petit peu. Mais c'est pas grave, je vais être TP. Donc là, toute cette partie, vous voyez, elle est perdue. Alors peut-être ici. Il y a encore. Parce que vous voyez là, ici, si on analyse le terrain, j'ai deux gros cailloux ici. Et je pense pas que la maison, elle va passer. Ça fait vraiment juste hein, par rapport à la route. Ce qui est un petit peu dommage. Donc là, je perds du terrain, en fait. Après, ça me ferait décaler ici. Là, il y a moins de cailloux. Si je mets la torche... Euh... Vous voyez, là, ces cailloux-là, ça me fait perdre... Parce qu'ici, j'ai rien qui passe entre les deux. Je pense pas. Si je prends la grandeur de la maison, là... Je ne suis pas sûre que, vous voyez, entre ce caillou-là et ce caillou-là, ça passe. Non, ça passera pas. Donc, ça me fait perdre, à, si je venais à installer la nouvelle maison pour ceux du bout là-bas, qui ont le bébé. Il faudrait que je vienne ici. Et encore, ici, il y a un caillou. Ça me fait perdre énormément de place. Donc, à voir. Si je ne vais pas plutôt mettre les cochons, si la porcherie est pas trop grande mettre les cochons plutôt dans ce coin là je sais pas c'est vraiment euh, on change on casse donc euh, on va voir ça comment on organise tout ça mais en tout cas on va voir au niveau des cochons Alors au niveau des prix des cochons je crois que c'est 3000 et euh, 1000 les petits donc je vous ai dit on va prendre des petits et les laisser grandir avec nous puisque les animaux meurent de vieillesse donc autant prendre des petits ils font autant d'engrais que les gros hein faut pas croire mais euh, je pense que c'est mieux que de s'embêter à prendre des gros qui vont mourir. Et on ne connaît pas leur âge hein, au cochon. C'est ça le problème. Ça nous dit pas ben, le cochon que vous venez d'acheter, il a 10 ans. Ça le dit pas. Donc euh, on va peut-être pas risquer euh, de prendre un cochon qui est trop âgé et qui va nous lâcher en cours de route. Donc là, je pourrais casser la maison ici et la faire à côté aussi. Mais alors, c'est pour ça que je prépare. Parce qu'il va falloir le faire très, très vite. Parce que le temps que je construise cette maison-là, euh, ils vont être toute la journée SDF. S'il y avait la fin de la nuit euh, du jour précédent, du jour où je vais casser, si je casse le lendemain, je veux dire, et que euh, je casse ma maison, elle va être SDF. À partir de là, je dois très rapidement construire cette maison-là, qui est le niveau 2. Avant la fin de la journée. Sinon, ils repartent dans leur village. Donc, j'ai intérêt à bien préparer tout ce qu'il faut. Sinon, ça va pas le faire. Euh, donc ici, je vais quand même mettre des pierres. Hop. Je vais privilégier euh, mes, mes habitants. Et on va se pencher aussi sur les cochons. Ne vous inquiétez pas. Donc là, il y a 4 rondins, 12 rondins. Euh, J'aurais passé combien j'ai de pierres planches j'en ai 12, 8, 24, ça risque d'être un peu short, niveau rondin c'est short il m'en faut d'autres, on va changer de saison hein. donc je vais être épais hein. au niveau de de ma maison. Alors, Le temps est vraiment beau cet automne, de jolies feuilles tombent des arbres c'est le moment idéal pour faire quelque chose. L'eau diminue de 50% à 5% plus lentement. L'endurance diminue plus lentement. Ok, donc on est en automne. Hein? Ah oui, d'accord. Je ne sais pas, moi ça me semblait déjà être l'automne. Voilà, quête échouée. Voilà l'erreur qu'il ne faut pas commettre, prendre une quête à, au changement de saison. Alors on va regarder si on a perdu des points de dynastie à cause de ça. J'avais euh, 12 327, j'ai perdu un point de dynastie. C'est pas énorme. Honnêtement, c'est pas bien grave. Donc on est en automne. Ok. Alors, euh, il faut qu'on s'occupe vraiment euh, de cette maison en urgence et des cochons, bien sûr. Donc c'est qui C'est Ingarda. Ingarda, Ingarda. Alors, je vais poser mes trucs ici. Mes rondins, je veux dire. Hop. Alors, ce que je peux faire pour être moins embêté, c'est faire ça. Ce qui fait que je vais être en surpoids. Mais au moins, je regroupe. Alors, rondin, j'en ai 21. Hop, je pose. Après, je vais prendre toutes mes planches. Est-ce que je peux avancer encore Oui, un On va les mettre ici. je ne sais pas si je vais avoir assez avec 32, mais enfin ça avance quand même pas mal, et je vais récupérer les pierres ça c'est sûr que de toute façon les pierres ça va être compliqué hop hop, voilà, alors là je vais tout lâcher comme ça j'ai tout regroupé 53 pierres alors, X, E, F on va donc aller chercher euh, ben, d'autres rondins combien on en a 21, c'est pas assez. On va aller chercher d'autres rondins. Elle a bien ça où, elle, pour bosser là Oui. Ok. Hop. On va aller chercher d'autres rondins. des planches, j'en ai 24, je vais les prendre et je vais prendre des rondins. On vient en avoir trop que pas assez et se retrouver embêté. Alors voyez comment je fais, je, je pose tout ce dont j'ai besoin pas perdre de temps quand je vais casser et après je construis la maison. Ce que je vous propose, et c'est beaucoup plus simple, c'est qu'on se retrouve une fois que j'ai construit la maison, comme ça pas de problème et euh, on fera après les cochons et on ira chercher nos cochons. Voilà, je vous propose ça, c'est plus simple que là de perdre du temps sur la vidéo à vous montrer. Donc je prépare tout d'avance ici au sol, euh, quitte à en mettre trop. Je vais ensuite casser la maison, mon personnage va s'afficher en haut à gauche de l'écran, en rouge ça voudra dire qu'il est SDF, qu sont SDF. Donc je vais vite construire la maison niveau 2 et on se retrouvera au moment où la maison sera construite. Et on posera l'argile ensemble, si on en a assez, on verra ça. De toute façon, ce n'est pas le plus urgent l'argile là. Là, c'est vraiment de lui agrandir à la maison. Donc, on se retrouve tout de suite après. Alors, je fais une petite coupure juste pour vous montrer. Vous voyez, je suis en train de casser la maison où elle est. Et regardez, vous voyez en haut à gauche, pour ceux qui débutent le jeu, euh, on me dit que j'ai trois SDF, trois qui ont faim puisqu'ils n'ont plus accès au village. Donc c'est pour ça que je vous dis il faut faire très très vite. Et euh, donc ils n'ont pas de bois chauffage, ils n'ont pas à manger. Il faut aller très très vite. Donc je vous retrouve une fois que la maison est construite. C'était juste pour vous montrer ça. Alors on a fini la maison. Donc on peut voir que vite, il faut aller très très vite. Regardez, vous voyez, ça baisse le moral. Ils peuvent repartir dans leur village. On va se dépêcher. Donc on va attribuer, on regarde qui c'est. Donc on va dire que c'est Ingerda et Odo. Alors hop, on a une maison ordinaire vide normalement ici. Donc on appuie sur F, emplacement vide F, et en 30 vases immédiatement, évite tout le monde. Voilà, donc là ils ne sont plus SDF, ça devrait disparaître de l'écran. Voilà, donc Igarda devrait pouvoir venir récupérer sa, petite, sa grande maison maintenant ici, sans aucun problème, bien qu'elle soit derrière avec le bébé, il faudrait qu'elle bouge. Hop, Ingarda, veux-tu bien bouger Voilà, tu bouges. Ben, elle va y aller pendant la nuit. Alors ensuite, on va placer le calcaire. Donc tout ça, on va le laisser là pour l'instant. C'est pas bien grave. Ah, ben, Voyez, elle va dans la maison. Et je n'ai plus du tout, parce que j'avais bien préparé tout ce qu'il me fallait. J'ai pas perdu de temps. Et euh, j'ai pu con casser et transvaser sans avoir de problème. Donc ça, faites-le. Préparez tout devant votre maison comme ça au moins vous le faites vite et il n'y a pas de problème si vous n'avez pas envie de, si vous êtes organisé à dire bon mais je fais les habitations là et vous dites ah mais ben j'ai pas laissé la place etc. Vous pouvez casser la maison, ça va les mettre SDF mais après préparez tout bien avant de casser devant votre maison de façon à bien avoir tout ce qu'il vous faut pour construire en même pas 5 minutes la maison et là au moins vous pouvez après euh, les remettre dans la maison, il n'y a pas de problème de ce côté là sans les perdre alors on va aller chercher du calcaire pour préparer tout ça donc là on voit qu'on a le changement de saison elle a récolté tout ce qu'il y avait alors je n'ai plus d'engrais donc ça m'étonnerait qu'elle sème quoi que ce soit donc je vais aller chercher ça pour isoler les maisons alors il me faut euh, elle m'a mis tout là tout là dedans il me faut de l'argile alors où c'est que je l'ai ici, du calcaire pardon l'argile c'est pour les maisons en bois autant pour moi euh, donc on va faire euh, hop parce que là ça va, je peux poser les rondins hein, peut-être euh, non, 54 c'est trop ben, on va poser euh, on va poser 10 voilà. Et on va aller isoler notre maison. Euh, donc en grès, je pense qu'il n'y en a plus. Donc elle. Euh, on va aller voir dans le stockage de nourriture aussi. Ça fait beaucoup de choses. On dit ben on va faire ça dans cet épisode. On va faire ça. Et puis il y a plein de trucs qui nous tombent sur le coin du nez. Et puis, c'est pas fait. Alors. Euh, on va isoler donc notre maison avec l'argile. Donc pour ça, on améliore. Clique droit de la souris, d'accord, selon ce que vous avez choisi, et vous choisissez améliorer. Et on va isoler. Ok, hop. On est sûr qu'ils vont être heureux. L'hiver, ils vont consommer beaucoup moins de bois de chauffage. Mais beaucoup moins. Hop. Beaucoup moins. Euh, voilà. Et on a donc pris un niveau en artisanat. Ils vont consommer moins de bois de chauffage. Alors, il nous en manque un. Ici, 6. Ça 7. Euh, ça fait 13. 13. Ok. Donc une vingtaine, on va dire. Et ça, ça sera fait. on va prendre une vingtaine de calcaire euh, si je peux le porter on va prendre 22 voilà je pense que ça sera bon hop non je n'ai pas compté en haut, il voilà, faut 3, 3, 3, 3, 3 et 6, voilà donc là je pense que tout est isolé, on a le toit en chaume c'est nickel. Hop et au niveau. Donc on a pris un point d'artisanat au niveau du bonheur. Hop, voyez, ça remonte, hein? nickel. Ok, donc on va ranger tout notre bazar. Hein? On va, voilà. Hop, si je peux transporter 26 pierres, ce sera énorme. Ouais, 26, 15, peut-être un petit peu trop demandé, mais bon. Donc on va se pencher sur l'abri à cochon. Surtout euh, voir, euh, je crois qu'il va falloir un dépannage acheter de l'engrais. Parce que je ne pense pas qu'il y en ait assez. C'est pour ça qu'elle ne plante pas. Alors, les pierres, on va les poser là-dedans. Le calcaire, on pose là-dedans. Hop on va aller voir ça tout de suite je pense que c'est parce qu'il n'y a plus d'engrais hein. euh, on en a 16 on a 7 de pourriture euh, ouais. donc on, a gris, on en a 16 il n'y en a pas assez donc je vais peut-être aller vite fait euh... bon, je vais ranger ça j'ai dit peut-être en avoir besoin pour les cochons je vais vite fait aller euh, chercher de l'engrais et je reviens alors c'est une je gaspille un petit peu de sous là mais bon sinon elle va pas planter et on va faire nos cochons comme ça on sera tranquille je vous retrouve une fois que j'ai acheté l'engrais et que euh, bah, tout simplement je lui ai mis pour qu'elle plante à tout de suite alors je suis bien revenue d'acheter mon engrais euh, hors vidéo j'ai ramassé sur mon chemin des champignons qui peuvent servir de nourriture et ne pas laisser de côté parce que ça fait monter la survie. Donc j'ai bien racheté euh, de l'engrais euh, du côté du nigoste là-bas. Comme ça, elle va pouvoir travailler. Euh, j'ai vu qu'il lui manquait là-haut dans son coffre. Donc j'espère qu'elle va s'en servir. Je lui en ai fait une. Ensuite, au niveau du chasseur, il lui manquait euh, les couteaux. Je sais, je sais pas. Il les mange. Il les mange, les choses. Je ne sais pas. Donc là, il faut qu'elle la bourre. J'espère qu'elle va le faire. Là, elle a planté. Et ici. Non, elle n'a pas planté. Alors, est-ce que j'ai toutes les graines qu'il faut Donc, j'ai mis du lin. Normalement. On va regarder. Il faut que je mette mon point de compétence. Normalement, au niveau des champs. Ici. Donc, avant, on le voyait à ce niveau-là. Ouais. On le voit là. Donc, j'ai mis, euh, je ne sais plus trop quoi, de, de, des carottes, des choux, des navets, euh, histoire de leur varier la nourriture pour leur bonheur. Et ici, dans le deuxième champ, c'est quoi que j'ai mis euh, Je crois que c'est du lin que j'ai mis. Euh, regardons le dessin. Euh, c'est du lin ouais. alors est-ce qu'elle a des graines de lin je ne sais plus alors, on a eu de l'avoine hein. donc c'est pas la peine d'aller en acheter parce qu'elle a récolté en fait euh, les champs pendant que, que je faisais les outils et tout et pas vous me poser au niveau de la vidéo donc est-ce qu'elle a des graines de lin c'est peut-être pour ça qu'elle ne plante pas oui elle en a 171 so elle a quand même tout ce qu'il faut de l'engrais elle a 46 par contre, elle n'a plus le sac. C'est peut-être pour ça qu'elle ne qu fait pas ce que je lui demande. Donc, on va aller chercher le sac. Ici. Normalement, elle en avait un. Elle a dû l'avaler. Hop, on le prend. Et on va se pencher sur nos cochons. Du moins, on va construire nos cochons. L'endroit des cochons. Alors, on va lui mettre le sac. Hop. On va les poser les champignons qu'on a ramassés. on les ramasse, on les posera après. Alors, au niveau de la gestion, regardez que tous nos ouvriers ont un point de compétence à mettre dans l'artisanat. Alors, euh, niveau 1 connaissance en couture euh, tata tata, 10% service plantain en utilisant les postes de la couture euh, qu'est ce qu'on a en niveau 3 et en niveau 4 4 on construit plus rapidement et si je mets dans 5% l'endurance ça franchement je vous dirais ne vous en souciez pas parce que si vous mettez un point là-dedans c'est un point perdu parce qu'il n'y a pas énormément de différence euh, à ce niveau là expert en cuisine 10% plus rapide c'est pas. Euh, voilà. Expert en fabrication dans l'atelier et la forge. Euh, constructeur. Perte de la durabilité des marteaux. Homme à tout faire. On est au max. Connaissance en cuisine. 5% d'expérience supplémentaire acquise en utilisant les postes de travail de la taverne. Et là, en couture. Euh, on va le mettre en cuisine, le point. Êtes-vous sûr de vouloir. De toute façon, ce n'est pas un problème. Si on veut changer nos points, il suffit d'aller parler à notre épouse. Et elle nous dit de. Euh, on lui demande de nous, de nous mettre nos talents à zéro. Et on peut remettre nos points comme on veut. Donc on va le mettre. On va en mettre deux en cuisine, puisque j'ai encore un point. Voilà. Donc on va aller parler à notre cher étendre. Et, et je voudrais voir aussi si tout le monde a ce qu'il faut en outils. Parce que je vous dis, il les avale, hein, les outils. Hein, C'est horrible. Donc ici, alors, qu'est-ce qu'on a ici Une de couture, il lui manque le lin. Euh, la forge, qu'est-ce qui lui manque encore Il lui manque quelque chose à la forge. Alors, on va aller voir. Décidément, il manque toujours quelque chose. Il a des bâtons, il a du cuir, il a des pierres, il a du minerai de cuivre, il a son marteau, il a des bâtons. Il a des plumes, il a des rondins, je ne vois pas trop ce qui lui manque. On va regarder. Donc, on va dans gestion, technologie plutôt, pardon. On va aller dans la forge. Alors, on a débloqué les recettes de la pelle à bois. Donc des rondins, il en a. Des pierres des bâtons, il en a. Du cuivre. Il manque peut-être un petit peu de cuivre. Et dans la forge 2, qu'est-ce qu'on a débloqué Le bronze. Ah, il faut peut-être lui mettre du bronze. J'ai pas mis le bronze. Non. Alors, euh, minerai du cuivre, il en a. On va lui mettre du bronze. Si on en a, je ne sais plus. Je crois que oui, on avait miné euh, dans l'épisode. Euh, pendant le live, on avait miné pas mal. Donc, euh, hop. On va regarder ici. Alors, euh, toc, toc, toc, toc, dans les minerais, on a l'étain, pardon. On n'a pas de bronze, on a de l'étain. On va lui remettre. Et on va prendre, euh, on va lui mettre 10 de plus de ça. Hop, voilà. On va ramener ça. Est-ce que ça va combler euh, ce qui lui manque On verra. Mais après, faut pas non plus se focaliser que sur ça parce que sinon on sort plus du village. Hein. Toutes les 30 secondes, il leur manque quelque chose. Donc on va leur mettre, lui mettre l'étain. On va lui mettre le cuivre. On va lui mettre de la, les deux pierres que j'ai là. On va lui mettre les bâtons. Voilà. Hop, hop, hop, hop. On va vérifier. gestion sinon il leur manque toujours quelque chose alors en extraction l'abri d'excavation lui manque un outil je pense que c'est la pioche on va regarder aucun outil ta ta, ta, ta, ta ta il faut une pioche et une pelle pour le mine une pioche et une pelle tiens ça c'est nouveau alors une pioche et une pelle et là, il lui manque toujours des ressources à lui. On verra bien. Alors, une pioche et une pelle. Il m'ennuie. Hein. Franchement, il m'ennuie. Alors, je crois que j'ai des pioches chez moi. Hop. Une pioche en fer euh, ici. Une pelle. Euh, on va lui en faire une vite fait, disons. C'est pour avoir de l'argile et pour avoir... Euh, F, voilà il a une pioche on va lui de, on va aller faire une une pelle vite fait je peux la faire en bois je pense c'est pas très euh, très très grave pop euh, pop bois euh, alors la pelle elle est pas là sac pop On va aller voir là. Outil en pierre. Là où. Ok. Là. Alors, pour la pelle, il me faut deux rondins. C'est pas très dur. On va lui mettre deux rondins. Hop. On va quand même peut-être arriver à faire notre abri à cochon. Hein. Faut pas le désespérer. Hein. On va aller chercher deux rondins. On va faire l'appel, en lui met. Hop. F. On veut que deux. C'est bon. On revient là-bas. Que d'aller venu. Hop, ici, non ici alors, on va faire une pelle voilà on va le mettre à l'abri d'excavation voilà hop on va regarder ce qu'on lui a alors gestion on a presque plus de d'argile alors, on va aller sur l'abri d'excavation, F. On lui a demandé le calcaire actif, d'accord. Bon, il va nous falloir quand même de la pierre, un petit peu moins de calcaire, on va dire. Un petit peu plus de pierre, selon les besoins hein, en règle. Voilà, on va mettre un petit peu plus ici. On va mettre un peu moins d'argile, on va aller à 30 d'argile et un petit peu plus de, de pierres parce qu'on va construire. Alors, euh, l'ail de couture, bon, c'est le lin, ça ne peut rien faire pour l'instant. Alors, euh, on va arriver à notre abri à cochon. Le tout est de savoir comment on va s'organiser. Alors, ici, donc nous avons nos champs qui ne vont pas euh, bouger. Ah, Excusez-moi, j'en profite pour ramasser petits champignons que je vois. Au passage ça monte ma survie alors par contre je casserai sûrement quand j'ouvre la grange niveau 2 je casserai sûrement cette grange là euh, le stockage pareil je vais sûrement le casser le positionner différemment par rapport au champ puisque le champ comme je vous l'avais expliqué se met parallèle aux routes et c'est à vous après de mettre vos bâtiments parallèles à vos champs si vous voulez pas en avoir partout alors ici on a donc notre chasseur Ok. Euh, alors, les cochons. On pourrait peut-être... Euh, hmm. C'est là où on se dit, mais comment... Euh, voilà. Comment on va tourner ça Puis en fait, c'est tout bête. On y arrive... Euh, franchement, on y arrive euh, assez facilement après quand ça commence à prendre forme. Ici, je garderai bien ce côté-là, vous voyez, pour mettre d'autres maisons. Ici, parce que c'est plat, j'ai pas de cailloux. Euh, alors ici j'ai des cailloux qui sont pas euh, minables Alors soit ici on a tout le côté champ on va en faire d'autres hein. Donc ici vous voyez celui-là je ne pourrais pas l'enlever ça quand vous choisissez votre terrain hein, faites bien attention euh, Comment vous allez faire votre chose Parce que s'il y a des cailloux partout on sera embêté donc lui on va le casser on le mettra un petit peu mieux voire même le déplacer le long de la route là bas euh, ici on pourrait faire tout ce qui va être champ jusqu'ici Et à ce moment là il faudrait couper tout ce qui est arbre ici pour faire nos cochons je pense ici on pourrait mettre les cochons est ce que c'est droit euh... le stockage il m'embête un petit peu en étant là franchement le stockage m'ennuie d'être là ce qui me casse un peu euh, le plan que j'essaye de me faire dans la tête donc ici donc le stockage va sauter hein. donc après il y aura un champ comme j'ai fait dans ma partie où j'ai terminé hein, euh, le jeu j'ai fait après des champs pour chaque chose donc, euh, ici, donc on dira que ça, ça va sauter, ça va aller le long, là-bas de la route. Euh, je pense qu'il serait bien qu'on qu qu coupe les arbres qui sont ici. Donc ça, ça va aller ici, donc le stockage en parallèle ici de la grange, je pense, comme ça. Ou alors on met les cochons euh, derrière la grange. Ici, par exemple. On pourrait mettre tout ce qui est animaux euh, ici. Je pense que ça peut ne pas être mal. Calculer qu'il qu faut fermer. Hein. Donc euh, on a dit qu'on fermait au niveau du pont. Les cochons en bord de route, c'est peut-être pas le, le, le top du top. Hein, mais bon. Alors. Oh, récherflichon, récherflichon. Ici, pas trop, parce qu'on va fermer. On va fermer tout le long, là. Tout ce que je fais, là, ça va être clôturé. C'est ennuyeux, tout ça. Euh. Réfléchissons, réfléchissons. C'est là où le côté gestion du jeu reprend, euh, reprend toute sa puissance. Hein. Parce que tout simplement, il faut calculer, faut gérer. Il faut se dire, si je le mets là, qu'est-ce que ça va faire Si je le mets là, qu'est-ce que ça va être euh, Là, donc j'ai les habitations. Ici, j'ai dit que je ne pourrais pas. Est-ce que je ne mettrai pas les cochons Non, ça irait pas ça irait pas. Euh, alors là ici ce serait le coin habitation on dira. Euh, on peut peut-être les mettre là les, les cochons. oh là là c'est compliqué à se faire un plan dans la petite tête euh, sachant que non plus le village faut pas qu'il fasse 600 km de long. Euh, sachant qu'il faut qu'on recrute quelqu'un aussi pour s'occuper des cochons hein. euh, donc ici ça m'embête de perdre tout ce place mais bon avec les cailloux là j'ai pas trop le choix quoi on va regarder ce que ça demande déjà euh, au niveau de, de, de l'abri à cochon Alors, il faut que j'ai huit rondins sur moi je vais aller chercher ça. Là on va agrandir le champ de lin. Est-ce qu'ici passerait Voyons voir. Oh mais c'est pas très grand en fait Je pourrais le mettre là, puisque ça va sauter. Euh, le... le... Alors, comment je suis là Je vais le mette parallèle euh, au, euh, au champ. Vous voyez les cailloux, ça m'empêche. Peut-être reculer un petit peu. Voilà, on va le mettre là. Je veux bien être parallèle au champ. Celui-là, je vais l'agrandir. Il faut que les cochons aient de la place devant, quand même. Je trouve que je peux aller. Là, j'ai un arbre qui va me gêner. Je peux aller jusque-là. Voilà. Avec les cochons-là, comme ça, ils auront un espace devant. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Donc, je vous retrouve. J'ai fini de construire la porcherie. Il manque que les petits cochons à y mettre dedans. Il a fallu que j'aille chercher de la paille de l'autre côté plutôt qu'utiliser ce que j'ai dans le stock qui me sert pour la couture, pour faire des chapeaux, etc. J'ai préféré aller en chercher de l'autre côté de la rive. Euh, ça fait monter la survie. Donc ici, c'est là où on placera la nourriture pour animaux. Et ici, voilà, c'est euh, loge, donc requis. Quand vois des gens qui posent des questions, mais qu'est-ce qu'on doit donner à manger aux poules Qu'est-ce qu'on doit donner à manger euh, euh, au cochons, on donne de la nourriture pour animaux tout simplement c'est pas nourriture pour poules, nourriture pour cochon, nourriture pour vache c'est de la nourriture tout simplement pour animaux la nourriture pour animaux on peut normalement, euh, si ça n'a pas changé je vais aller voir avec vous, on peut la faire dans la euh, alors je dis la barne moi parce que je suis plutôt pas habitué à parler en anglais euh, dans la grange voilà normalement ici on a la possibilité alors je ne sais plus où c'est de faire la nourriture pour animaux nous mêmes alors, mais je crois que ça utilise aussi, euh, alors ça c'est l'engrais. Engrais, Engrais euh, ça c'est l'enduit quand vous faites euh, les maisons en bois pour euh, isoler vos maisons. Voilà, nourriture pour animaux, ça demande des graines d'avoine, des graines de secle et de la paille. Voilà, ici on a euh, les graines de pavot, ok. Donc, et j'ai pas le plan. Et Je vais aller voir combien coûte euh, la nourriture pour animaux. Je vais aller. Alors je vais demander à mon épouse si elle veut bien me dire où je peux trouver la nourriture pour animaux. Bien que je le sache, mais comme ça, vous voyez comment ça fonctionne un petit peu. Ici, c'est pas chez moi. Alors j'ai un petit souci, je voudrais regarder aussi. Vous voyez, il y a plein de choses qui viennent à la tête d'un seul coup. Euh, alors, voir que tous mes habitants, en fait, euh, voilà, là, ils ont une maison ordinaire. Ici, qu'il y a une petite maison, ils sont que deux. Alors ce que je voudrais voir, c'est s'ils font dodo ensemble, en fait, pour savoir si euh, ça fait un couple ou si ça en fait pas voilà donc tant qu'ils font pas d'odo dans le même lit je vous l'avais dit c'est que euh, ils, ils sont pas en couple voilà vous aurez pas de petits avec ces couples là d'où le fait que j'ai laissé les maisons comme ça alors ici toi tu, tu es tout seul ici c'est quoi ce bordel euh, et toi là ici ah que se passe-t-il dans ma gérance Alors, je sais que la mage avait dit, euh, la dernière mage qu'ils ont fait, on dit vérifier, parce que ça peut avoir détruit certaines choses. Ok, donc, on va aller dans la gestion. On va voir nos petits couples dans les maisons. Donc, ici, les petites maisons qui m'intéressent. Hein. F. Donc, ici, on a euh, Edbourga et Walbert. L'abri à bois, vous voyez, il a plus de on lui en a mis un tout à l'heure, il n'a plus de hache. Euh, la petite maison, ici, ils sont bien deux. Hein, euh, F. Ça a l'air d'aller. Forgeron, fermier, ici, euh, ouais, non, tout est habité. Alors, si je veux, euh, effectivement, maintenant, mettre quelqu'un pour euh, les cochons, qu'est-ce qu'il y a à voir que je fasse eh ben, il va falloir que je construise une maison. Eh oui, sinon, il va aller louer, dormir où, le petit bonhomme Donc, on va faire une petite maison ordinaire, je dirais. Parce qu'elles elles sont toutes occupées. Donc, je vais ramasser tout ça. Euh, hop que ça va être l'hiver, donc, on pourrait, je sais pas. On pourrait attribuer, peut-être... Euh, ouais, je ne sais pas. Euh, on pourrait jongler en mettant. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de dames qui attendent des bébés... Notre problème, il est là. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est construire une maison. Alors, je pourrais la faire, euh, la faire là. Une petite maison, ici. Et recruter, donc, il me faut un PNJ euh, pour les cochons. Pardon, excusez-moi. Pour les cochons. Et on va regarder euh, où c'est qu'on pourrait attribuer quelqu'un d'autre. Euh, alors, gestion. Euh, alors au niveau de l'abri à bois On est sur l'abri à bois 1 Donc il est 1 sur 1 Abri d'escaf On pourrait mettre un chasseur de plus peut-être Donc une dame qui s'occuperait euh, Je pense que ça peut ne pas être mal ça L'atelier 1 sur 2 La hutte de couture On a notre épouse qui est la taverne Je ne veux pas moi personnellement Mettre euh, de personnel Je préfère pour le moment m'en occuper Moi-même donc, là de couture, il lui faut du lait, on est OK. L'atelier, c'est nickel il a tout ce qu'il lui faut. L'abri à bois, il lui manque quelque chose. Donc, il nous faudrait une jeune femme, euh, une PNJ, avant, avant d'acheter les cochons, une PNJ qui euh, s'occuperait des animaux. Donc, avec la compétence, il suffit pour ça. Si vous ne savez pas quelle compétences, il faut que vous, vous ayez pour vous occuper de ça. Donc, vous voyez, on a la porcherie, ça nous dit bien qu'il nous manque les cochons. Et du personnel. Donc, si on clique dessus et qu'on fait F, ici, ça nous demande euh, toc, toc, toc, toc, toc, toc, un type de bâtiment pour l'élevage des animaux, tata, et des animaux ici fourniront, et on a une taxe de 20 supplémentaires. Donc, il faut qu'on on attribue un ouvrier, et l'ouvrier euh, qui est fait pour ça, l'éleveur d'animaux, c'est celui qui a le petit onglet, vous voyez, le petit onglet comme ça, là, comme pour les champs. Donc euh, voilà, il faut qu'on ait une jeune femme qui ait ça en haut niveau quand même. Et après, niveau pavillon de chasse, je pense que ça peut un chasseur de plus. On va pas cracher dans la soupe. Hein. Tu peux bouger. Alors vous voyez, ça ne s'affiche pas. Euh, si je vais par exemple sur euh, euh, lui... Voilà, quand c'est un couple, comme vous pouvez le voir à droite, quand ils sont en couple, vous euh, voyez, ça, ça le marque à droite là. Vous avez euh, les compétences euh, de votre PNJ et vous avez en bas, famille. Avant famille, ça ne, dit, ça ne nous disait rien. Maintenant, vous voyez, ça met que c'est un couple. Or, si je vais sur elle, sur Edburga, et que je lui dis, laissez-moi vous regarder de plus près, elle travaille à la hutte à Couture, mais vous voyez, en maison... Ils sont bien deux, mais elle n'est pas en couple, Avec euh, sinon ça apparaîtrait. Euh, si je vais, par exemple, sur mon épouse, on va dire. Hein, donc pour, Je sais pas s'ils s'entendent bien. Hein, ils n'ont pas l'air de trop s'humil, ils ne m'ont pas fait de petit. Si je vais sur Kuneigunda, mon épouse, et que je dis « regardez-moi de plus près », vous voyez, dans famille, euh, voilà, moi, je, moi euh, je suis pas trop content, hein, je sais pas pourquoi. Je suis pas à 23% pas content de mon épouse. Donc, j'ai, euh, vous voyez, en dessous de, des statuts de, de Konegunda des compétences, il y a famille, et vous avez Rassimir, Rambert, donc le bébé, et euh, mon épouse. Voilà, donc il y, a, il y a bien une famille, tandis que sur les autres, vous voyez, ils y sont pas. Euh... Pour lui demander des, euh, on peut lui demander maintenant donc de payer les dettes au castellan à notre place, ça peut aider euh, toc toc toc voilà laissez moi ta, ta, ta, ta, bon rétablissement donc je voudrais vraiment euh, voir s'ils font lit à part, alors la plus personne n'est là donc il ne faudrait pas que ce, soit, que ce soit un qui fasse son tour de ronde on en restera là, de toute façon. Et dans le prochain épisode, on ira chercher nos cochons. Voilà. Là, ça y est, ils sont en couple. Voilà. Ils ne dorment plus dans un lit séparé. Cool, on aura un bébé bientôt. Faudra grandir à la maison, faudra y penser. Et ici, il y en a un qui fait la ronde. Donc, je suppose que c'est lui. Il suffit de voir, de toute façon, dedans. Alors, eux, vous voyez, ils ne sont pas en couple. Pas du tout. Elle, elle dort ici. Lui, il dort là. Donc, quand ils ne font pas qu'ils sont pas dans le même lit ce n'est pas des couples donc il euh, n'y aura pas possibilité de bébé ici si on regarde voilà, ils dorment bien ensemble donc voilà si vous voulez savoir si vous, vous, vos personnages sont en couple ou non voilà, ça ils sont pas en couple quand vous les verrez dormir tous les deux comme ça vient de se passer ici à l'instant avec vous un nouveau petit couple dans le village est né. Enfin, ils partagent le même lit. Ça va faire des petits. Sur ce, je vous fais plein bibi, plein douzou. Euh, prochain épisode, ce sera l'épisode 20. On ira donc voir pour nos cochons. Mais avant d'acheter les cochons, on fait dans l'ordre. On construit l'abri. On... on va construire une nouvelle petite maison. Une petite hein, qu'on remettra euh, à l'entrée, là, où il y avait la mienne au début. Et puis, euh, on ira chercher les PNJ et on achètera les cochons. Euh, donc, une jeune femme qui va s'occuper des cochons et un monsieur qui est fort au niveau bûcheron. D'accord Donc, euh, ça, on le verra dans le prochain épisode. Sur ce, je vous fais plein de bibi, plein de zouzou. Peut-être que je construirai tout ça euh, en live. Ça sera plus simple, je pense. Donc, si vous voulez venir sur Twitch, vous avez le lien. Euh, je construirai la maison en live euh, je recruterai en live et euh, si vous ne venez pas sur Twitch à ce moment là dans l'épisode numéro 20 on aura le PNJ de recruter on aura les cochons et on aura aussi euh, la nouvelle petite maison voilà, à ci plein de bisous, je vous laisse j'espère que ça vous, aurez, vous aura plu, n'hésitez pas un petit pouce en l'air, un petit commentaire ça fait toujours plaisir et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne merci, bye bye